Quand tout est terminé, je veux rendre mon podcast dans Classroom, donc je m'en vais dans le bon cours dans Classroom. J'ouvre évidemment le bon devoir que je viens afficher. Alors là, il faut que je remette mon podcast, donc je vais venir ajouter le document. Donc je clique ici, mon document est hébergé sur Google Drive, donc je viens le chercher ici. Ça ouvre Google Drive, tous mes fichiers, donc je viens prendre le bon fichier. Le bon podcast. Et je viens l'insérer. Et voilà. C'est tout. Il me reste juste à bien rendre le devoir. Je peux envoyer un message privé, un petit commentaire à mon prof, comme dans Classroom normal, comme on peut faire tout le temps. Et voilà. Le podcast est rendu de cette manière.